Hello. Euh, alors, j'ai un message pour toi. Si tu ne te sacrifies pas aujourd'hui pour ce que tu veux, alors ce que tu veux deviendra un sacrifice. Veux-tu être un gagnant? Eh bien, je te pose la question aujourd'hui et je sais que tu as déjà eu le temps de répondre. Mais voici pour toi cette habitude que tu dois mettre en application chaque jour si tu veux être un gagnant. Parce que les gagnants ont appris à mettre en place ces habitudes contrairement aux perdants. Attends, j'ai 17. 8 habitudes. Bien évidemment, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors écoute cette vidéo jusqu'à la fin afin de ne rien rater de chacune de ces habitudes. Car cela fera de toi une personne meilleure. C'est parti. Pour continuer d'être motivé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker à la fin. Numéro 1, les gagnants sont des gens qui veulent la réussite des autres. Tandis que les perdants sont des gens qui souhaitent l'échec des autres en permanence. Numéro 2, les gagnants sont des gens qui embrassent le changement. Ils sont très flexibles face au changement. Tandis que les perdants sont des gens qui n'aiment pas le changement. Il que les choses restent comme elles sont. Troisième habitude des gens qui gagnent par rapport à ceux qui sont des perdants, c'est que les gagnants sont des gens qui embrassent des idées, tandis que les perdants sont des gens qui passent du temps à parler des autres. Ils font ce qu'on appelle chez nous le « congossa ». Nous ne sommes pas de cette catégorie de personnes. Quatrième habitude des gagnants par rapport aux perdants, c'est que les gagnants sont des gens qui assument leurs échecs, ils savent assumer leurs échecs. Tandis que les perdants sont des gens qui accusent toujours les autres pour ce qui ne va pas. Les autres sont toujours responsables de leurs échecs, jamais eux. Cinquième habitude, les gens qui échouent par rapport à ceux qui réussissent, c'est que les gens qui sont des gagnants euh, sont des gens qui apprennent constamment. Alors que des perdants sont des gens qui pensent déjà tout savoir. Alors, pour eux, ils n'ont plus rien à apprendre. Grave erreur. Numéro 6. Les gagnants sont des gens qui savent encourager et complimenter les autres lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ont fait quelque chose de bien. Tandis que les perdants sont des gens qui sont toujours écrits, sont des gens qui N'arrivent pas à accepter la réussite de l'autre. La jalousie. C'est leur partage. Alors, septième habitude des gagnants par rapport aux perdants, c'est que les gagnants sont des gens qui pardonnent. Les gagnants savent pardonner. Tandis que les perdants sont des gens qui gardent rancune. Ils gardent rancune envers les autres. Pourtant, ça les aide. À rien, alors euh, parvenu à cette, cette habitudes des gagnants par rapport aux perdants, laisse moi te dévaler donc la dernière habitude des gagnants par rapport au perdants, c'est que les gagnants, écoute bien ceci, les gagnants sont des gens qui ont appris à sortir de leur zone de confort et prendre des risques, tandis que les perdants, sont des gens qui n'aiment pas prendre des risques. Ils aiment rester dans leur zone de confort. C'est une pseudo-zone de confort. Pourquoi Parce que cette zone de confort, en réalité, c'est une prison. Et cette prison euh, n'est pas pour leur faire plaisir. Non. Lorsqu'ils se rendront compte qu'ils sont dans une prison, il sera peut-être trop tard. Habituellement, il est trop tard. Alors, ne sois pas de ces gens qui aiment rester dans une zone de confort. Pour avoir ce que tu veux, tu dois sortir de ta zone de confort. C'est obligé. Il faut travailler et sortir de ta zone de confort afin de réaliser ce que tu veux véritablement. Alors, euh, voilà les 8 habitudes des gagnants par rapport aux perdants que je voulais partager avec toi en ce jour. J'espère que tu as aimé Et s'il y a une habitude de gagnants par rapport au perdants que je n'ai pas mentionné, mentionne-la dans les commentaires afin que d'autres personnes aussi puissent en profiter. Euh, N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes proches afin qu'eux aussi puissent capter ces habitudes. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Rendez-vous au soir.